Coque de noix, bateau de roi, de Françoise Dippe et Ali Boussari, aux éditions L'Irabel. Voici Marin, voici Marine. Ils sont allés au bord de l'eau, à la recherche d'un bateau. Ils ont cherché, marin-marine, ils ont cherché et ont trouvé une très vieille chaussette trouée. Hum, mmh, euh, non, non, non, ce bateau-ci sentira mauvais. Ils ont marché, marin-marine, ils ont marché et déniché un grand, gros caillou tout mouillé. Non, non, non et non, ce bateau-là va couler. Au pied d'un arbre, marin, marine, au pied d'un arbre, ont ramassé une très belle noix dorée. Une coque de noix Quel bateau de roi C'est là-dedans qu'on naviguera. Ils ont mangé, marin, marine, mangé le fruit, et c'était bon. Le ventre plein, le cœur content ont décidé en abarquant ah ah qu'il est beau notre bateau pour avancer Si on chantait Vogue, vogue, notre bateau Notre bateau, c'est le plus beau il y avait marin, il y avait marine. Tous deux chantaient dans le bateau quand ils ont entendu là-haut. S'il vous plaît, euh, je peux embarquer euh, Salut canard Si tu veux embarquer, euh, tu devras chanter. Euh, on dit de moi que j'ai une belle voix. Écoutez donc ça. Et file le bateau. File sur les flots. Il y avait marin, il y avait marine, et puis canard qui cancanaient. Tous trois chantaient sur le bateau quand ils ont entendu sur l'eau. « Oh, S'il vous plaît, je peux embarquer euh, ?»« Salut, grenouille. Si tu veux embarquer, tu devras chanter. Euh, »« Bon, euh, je peux essayer. Écoutez. » Et file le bateau, file sur les flous. Il y avait marin, il y avait marine, il y avait canard qui cancanait, et puis grenouille qui coassait. Tous quatre chantaient dans le bateau. Quand ils ont entendu dans l'eau, euh, « Psst Je peux embarquer euh, Salut Omar !» « Si tu veux embarquer, tu devras chanter. »« Mais je ne sais pas chanter. » Grenouille a regardé Canard. Canard a regardé Marine. Marine a regardé Marin. Alors tous les quatre ont proposé, eh « ben, Avec tes pinces, et si tu claquais, clac, clac, clac, clac, clac. et file le bateau, file sur les flots. Il y avait marin, il y avait marine, il y avait canard qui cancanait, et puis il y avait grenouille qui coassait, et homard qui pinçait, claquait. Tous cinq chantaient dans le bateau. Quand ils ont entendu un gros oh, « oh, oh, je peux embarquer ?»« Euh, salut, hippopotame !»« Ah non euh, !» Tu ne peux pas embarquer. Tu es trop gros. On va chavirer. Au revoir, hippopotame. Oh, j'en ai assez. C'est toujours comme ça. Jamais personne ne veut de moi. me dit toujours que je suis trop si ou trop ça ou pas assez si ou pas assez ça. Eh bien, tant pis, je viendrai quand même. Bah, oh, pouf. oh. Du fond de l'eau, marin marine, du fond de l'eau sont remontés. Hippopotame les suivait. Oh! « Je suis désolé. À cause de moi, vous n'avez plus de bateau. Montez donc sur mon dos, je ferai le bateau. » Marins, marines ont accepté, ont retrouvé tous leurs amis et tous ensemble, ils ont bien ri. Plus de bateau Quelle importance Un groupe d'amis, c'est une vraie chance. Chantons sur les flots et filons filon. Aujourd'hui, il y a marin, il y a marine, il y a canard qui cancanne. Et puis, il y a grenouille qui coasse. Et puis, homard qui passe, qui claque. Hippopotame, il tambourine. Et si tu les rencontres, chante, tape des mains, frappe des pieds, claque des doigts, fais comme tu veux et embarque avec eux. Quand tu reviendras, tu me raconteras.